Loup de girofle, gingembre, curcuma, ces épices qui guérissent. Les épices ne sont pas seulement utiles en cuisine. Avec leurs vertus digestives, antibactériennes ou anti-inflammatoires, elles sont aussi d'un grand secours contre les petits maux du quotidien tels que le rhume, les maux de gorge, les nausées ou les diarrhées. Nous vous proposons de découvrir quelques-unes de ces épices qui guérissent. Contre le rhume Dès les premiers signes de rhume, n'hésitez pas à préparer des bouillons bien épicés et ou des grogues bien chauds. Pour faire un grog aux épices, faites bouillir une demi-cuillère à café de cannelle en poudre et 3 clous de girofle dans 30 cl d'eau pendant 5 minutes. Laissez infuser 15 minutes, puis ajoutez du jus de citron, une bonne cuillère et de miel et une cuillère à soupe de rhum facultatif. Buvez bien chaud. Une tisane à base de gingembre frais additionnée de citron et de miel peut aussi soulager les maux de gorge et la toux, car cette épice a un effet expectorant. Contre les problèmes digestifs. De nombreuses épices ont pour propriété de stimuler la digestion, notamment la cannelle et la badiane ou anis étoilée. En cas d'indigestion, vous pouvez utiliser ces deux épices en simple tisane. Plusieurs d'entre elles sont aussi des antiseptiques intestinaux très utiles en cas de gastro-entérite avec diarrhée. C'est notamment le cas de la muscade, du clou de girofle et du curcuma, cette belle épice jaune connue pour ses propriétés anti-inflammatoires. En cas de désordre intestinaux, préparez-vous du riz et colorez-le avec une cuillère à café de curcuma en poudre. En cas de nausée, Préférez le clou de girofle ou le gingembre, cette dernière épice est particulièrement efficace pour apaiser les nausées, y compris celles de la femme enceinte. Et bien plus encore. Grâce à son action anti-inflammatoire, le curcuma aiderait à lutter contre l'excès de cholestérol et contre les douleurs articulaires de type arthrose et rhumatisme. La cannelle serait bénéfique en cas de diabète car elle aurait un effet régulateur sur la glycémie. Elle est aussi réputée pour son action tonifiante contre la fatigue, alors n'hésitez pas à en saupoudrer sur vos desserts. Le clou de girofle calme les douleurs dentaires, notamment sous forme d'huile essentielle appliquée directement sur la dent. Le poivre moulu appliqué sur une plaie arrête le saignement, une astuce bien utile à connaître pour soigner les petites coupures. A noter, pour profiter pleinement des propriétés médicinales de ces différentes épices, choisissez-les de préférence issus de l'agriculture biologique. Le label AB vous garantit l'absence de pesticides ce qui est beaucoup mieux pour réaliser des infusions et des coctions. Voici les 10 heureux gagnants du mois dernier qui choisiront entre des cartes Google Play, PlayStation Store ou iTunes. Pour participer au prochain tirage au sort il suffit d'être abonné à la chaîne. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous sur notre site internet et recevez votre guide plein de bons conseils santé gratuitement. Tous les détails en description de cette vidéo. Pour plus d'informations rejoignez-nous sur la page Facebook du site Like and Share pour plein de vidéos sympas. Mettez-nous un petit pouce en l'air et s'il vous plaît partagez sur les réseaux sociaux car cela peut aider d'autres personnes. Vous pouvez aussi regarder les vidéos qui s'affichent sur votre écran. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être informé gratuitement de toutes les nouvelles vidéos publiées tous les jours. Bonne journée et à bientôt sur Like and de chers conseils sympas.